Ce qui est important avec euh, la cérémonie euh, de commémoration de Yom HaShoah, c'est que c'est une cérémonie durant laquelle on lit tous les noms des déportés juifs euh, qui ont été déportés de France euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très important parce que, déjà, d'une part, ça participe du devoir de notre mémoire qui euh, concerne une partie de notre identité à nous. C'est clair israélite. Et d'autre part c'est un devoir de citoyen aussi, c'est un devoir qui concerne euh, l'histoire tout simplement. Et c'est très important parce qu'on a tendance à oublier ce qui se passe en général. Et les cérémonies comme Yom Yamashoa sont faites d'une part pour rendre hommage et d'autre part pour s'assurer qu'on ne puisse pas oublier euh, ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être là ce soir alors j'ai décidé d'être là ce soir parce que euh, les scouts et guides de France et les éclaireurs israélites de France euh, ont une histoire en commun. Le scoutisme français a une histoire euh, forte, une histoire dans la résistance, dans le, le soutien aux familles euh, pendant la guerre. Et je pense que c'est important de continuer à participer, à marquer cette fraternité, euh, à le marquer dans le temps, surtout que... Bah malheureusement, l'antisémitisme en particulier, mais euh, la haine de l'autre est loin d'avoir euh, disparu. Et euh, je crois que les mouvements de scoutisme jouent leur rôle, mais on, on doit le rappeler et on doit continuer à s'engager. Donc ça, c'est la première chose, c'était euh, pour euh, la dimension mouvement. Et puis, à titre personnel, il se trouve que... Euh, moi, mes, mes grands-parents étaient juifs, mes grands-parents paternels étaient juifs, et euh, mon oncle... Euh, est entré dans la Résistance avec les éclaireurs unionistes. Euh, donc mon oncle juif était dans la Résistance avec les éclaireurs unionistes. Moi, aujourd'hui, je suis scouté guide de France. Et euh, voilà, il y, a une, il y a toute une partie de mon histoire personnelle aussi qui est, euh, qui est là, euh, dans ces lieux. La FE est présente ce soir parce que nous avons été invités par les éclaireuses et les éclaireurs israéliques de France suite à la journée de la Fraternité euh, du Val-de-Marne qui a eu lieu en mars dernier. Euh, donc c'était pour nous juste normal que de participer à cette journée-là euh, parce que le, le scoutisme, c'est un mouvement de fraternité, parce qu'également, euh, on a un devoir de transmission en tant que citoyenne, en tant que présidente de la FE. J'estime avoir ce devoir-là euh, transmettre cela de façon à ce qu'ensuite l'année prochaine, ce ne soit pas moi qui soit là, mais que ce soit des jeunes, bien sûr majeurs, mais que ce soit des jeunes qui prennent le relais et que ça se perpétue sans cesse. Pourquoi je viens Tout simplement parce que euh, c'est un, un moment qui est super euh, important. Euh, je considère que ça s'inscrit dans le devoir de mémoire, mais aussi parce que euh, c'est une opportunité de rencontrer euh, des personnes, d'échanger, euh, qu'ils soit scouts ou non scout et euh, c'est toujours super émouvant et, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de venir. Est-ce que c'est important pour toi que ce soit la nuit Pour moi, le fait que les mouvements du nez soient euh, comme ça, euh, on vise dise au milieu de la nuit, ben, c'est comme pour dire qu'on sera toujours euh, réveillé, on sera toujours debout pour euh, rappeler leur mémoire, pour que jamais ça ne recommence et... Voilà, on est la, la jeunesse et nous qui portons euh, l'avenir et donc pour moi c'est aussi une belle signification. Est-ce que tu comptes inciter tes jeunes aussi qui deviennent chefs Est-ce que tu leur transmets un peu euh, cette idée-là de venir euh, lire euh, Oriol Machoa Tous les ans, je, je dis à tous mes animateurs que c'est vraiment très important et euh, je leur dis une phrase euh, qui m'a beaucoup touchée euh, quand je suis partie en Pologne, euh, quand j'ai en classe de première, euh, à la fin d'un témoignage, un, un de nos guides nous a dit une phrase qui m'a touchée énormément et qui nous a dit « voilà, Là, on arrive dans un mur avec beaucoup de noms, beaucoup de photos et tout. Si vous retenez ne serait-ce que cinq noms, 10 noms qui sont écrits sur ce mur, vous, fait, vous ferez vivre à travers vous. » ces personnes-là. Et depuis, je me suis promis que ben voilà, je participerai euh, moi aussi à ce devoir de mémoire. Et euh, tous les ans, on reçoit euh, une feuille comme ça où il y a écrit les noms qu'on doit lire. Et je les ai toutes depuis cinq ans, je les garde dans mon porte-monnaie. Et pour moi, c'est important de les relire de temps en temps et de jamais oublier leurs prénoms. Et c'est vraiment ce que je dis et cette idée-là que je veux faire passer euh, aux animateurs, que si juste... Chacun de nous, on retient cinq noms, cinq histoires, cinq témoignages. Ben, c'est à travers nous que l'histoire continue, c'est notre devoir nos mémoires et, et ça en tant que scout, juive, citoyenne française. Merci beaucoup. scout.